Bienvenue, moi c'est Pauline, j'ai 21 ans et j'aménage solo dans notre belle capitale. Au programme du travail, des amis, des confidences, des moments de vie et surtout de l'honnêteté. Alors, Pops à Paris, c'est parti Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon nouvel appartement, donc je vous propose que je déballe tout, euh, que je nettoie un peu, et puis je vais vous raconter euh, comment j'en suis arrivée là, à Paris. Les esprits, ça m'ennuie mon cerveau vit la nuit, mes relations, ça me nuise, et dans ma folie je glisse petit à petit, pas grave, si j'hérite un petit avenir, fédération. Alors là, je vais partir faire mes premières courses. J'ai même pas encore défait ma valise. Par contre, j'adore ce spot parce que la lumière sera trop belle. J'ai hâte de plus vous filmer ici. Euh, donc, je vous retrouve juste après avoir fait mes premières courses à Paris. On adore le prix. Galactique, ouais, libération cathartique Rejoins-nous sur tique Où je voulais en venir, je crois que je suis un ovni est -ce que cette excuse va convenir Et devant ma feuille blanche, suis-je trop... Je vous retrouve donc dans mon appartement parisien, j'ai pas mal de choses à vous dire et je voulais juste vous dire bienvenue aussi dans cette nouvelle série de vidéos, j'ai pas encore trouvé de nom, je sais pas s'il y aura un nom, mais c'est la série de vidéos sur mon emménagement à Paris et ma nouvelle vie à Paris, je vous en ai pas énormément parlé sur Youtube parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte insta et à mon compte tiktok si vous kiffez mon univers et si vous kiffez ma chaîne youtube parce que ça donne énormément de soutien et rien que pour l'algo et tout je sais que c'est un peu tabou enfin genre on n'en parle pas trop c'est clair que ça aide de ouf donc n'hésitez euh, pas et puis après si vous aimez pas bah ne vous abonnez pas genre normal pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle pauline j'ai 21 ans euh, je reviens de quelques mois en asie où je faisais un échange universitaire j'étais en thaïlande euh, puis je suis rentrée en france puis je suis repartie à bali j'ai fait deux mois à bali de base je fais mes études à Lille, en école de commerce à l'ISEG pour ceux que ça intéresse. Par où commencer Je pense qu'il faut que je revienne un petit peu à ces derniers mois euh, où Clairement, ça a été le bordel dans ma vie. J'ai cru que j'avais un stage au Canada, mais j'ai décidé de ne pas partir parce que euh, c'était trop cher. Et aussi parce que le stage en question ne me plaisait pas plus que ça finalement. Et donc je me suis dit. Et aussi à ce moment-là, ma santé mentale était vraiment très précaire et très. Euh, genre. limite. Euh, je me voyais mal partir au Canada comme ça, genre. surtout que j'étais en train de faire mes valises pour partir à Bali, enfin repartir à Bali. Enfin voilà, c'était euh, pas du tout possible, même si euh, j'espère un jour partir au Canada. Et donc. Euh, je me suis dit, bah écoute, euh, au pire tu fais tes 6 premiers mois à Paris, euh, comme ça tu seras proche de tes amis, de ta famille, de... Truc qui vont pour toi, et si ça va pas et si ça repart en cacahuète dans ta tête et dans ta vie, bah au moins tu seras pas à l'autre bout du monde. Euh, sur ça, je le regrette pas du tout, donc j'ai trouvé un stage à Paris. En vrai, je suis assez fière de moi parce que euh, voilà, en quelques jours, j'ai trouvé un stage à Paris, un appart. Merci à ma pote Hermance, grâce à qui j'ai trouvé cet appart, que je vous montrerai, mais qui est un appart de 15 mètres carrés, donc enfin plutôt un studio, mais pour moi, il me paraît déjà énorme. Il faut savoir que Paris je m'attendais à avoir un truc de 8 mètres carrés sans toilette. Euh, j'ai des toilettes, j'ai une douche, euh, il est lumineux, il est propre. Bon, il est au sixième étage sans ascenseur mais c'est le seul point négatif. Donc comment vous dire que je suis refaite euh, Voilà, j'ai trop hâte de l'aménager un peu de vous le montrer plus en détail et de faire la déco parce que je pense pas garder la même déco que j'avais dans mes anciennes appart De toute façon, j'avais pas trop la force d'ouvrir mes cartons donc je vous avoue que, que voilà, je suis un peu partie qu'avec une valise. L'an prochain, je fais une alternance, donc je sais pas si ce sera à Paris je sais pas si ce sera à Lille. En vrai, je me laisse vraiment porter euh, par ma vie et par tout ce qui m'arrive. Et en fait, c'est très spécial je vais changer de spot pour... Euh vous raconter un peu mes états d'âme. Oh mais aussi j'ai oublié de vous dire, euh, bon là ça fait moche parce que vraiment je suis fatiguée, je dors que 5 heures par nuit là depuis genre quelques jours, mais je me suis fait une euh, teinture, enfin en gros j'ai toujours été blonde, mais j'ai eu un partenariat avec euh, Vogue Ifto, qui est incroyable, euh, qui m'ont vraiment genre rendu les cheveux plus blancs et tout, là franchement c'est pas hyper représentatif. Et en fait il y a un petit balayage en vidéo, je pense qu'on a vraiment l'impression que ça fait une démarcation, mais en vrai ça fait beaucoup plus naturel et ça permet bah, de de... si mes racines poussent, euh, que, euh, que ça pousse euh, on va dire de manière plus uniforme euh, voilà parce que souvent genre, on teint les cheveux vraiment jusqu'aux racines et puis en fait t'as l'air trop con quand ça repousse et donc je suis hyper hyper contente, vraiment je suis hyper satisfaite donc euh, voilà je devais pas du tout en parler sur Youtube mais euh, si vous avez moins de questions et si vous avez envie de, de, de tester bah, je vous invite à le faire parce que franchement j'adore, ça correspond beaucoup plus à ma personnalité et euh, voilà, quand je suis bien coiffée, bien habillée et tout, j'adore, donc, euh, donc trop cool. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire vraiment une série de vidéos un peu sur ma vie et tout euh, C'est plus vraiment ma vie étudiante vu que je suis en stage, mais je considère que je suis quand même encore étudiante Parce que malgré le fait que je fasse un stage, euh, je suis quand même euh, encore jeune et j'ai encore mes parents qui m'aident et tout, donc, euh, donc voilà. Je suis tellement fatiguée, il faut que j'aille dormir je crois, mais j'ai trop de montage à faire aussi. Bref, je m'éparpille il faut savoir qu'en première année j'ai vécu toute seule euh, ça s'est très mal passé les six premiers mois j'en ai très peu parlé sur Youtube, enfin je pense que ça se ressentait, Au euh, revanche, c'était une période où Youtube marchait très très bien pour moi et les gens étaient très présents pour moi, je pense que les gens ont senti que j'allais pas bien, j'avais perdu beaucoup de poids euh, j'ai pleuré très souvent j'étais très mal parce que les cours ça se passait pas bien et je me renfermais énormément sur moi-même euh, voilà je me sentais pas du tout à l'aise dans mon école, dans ma classe et tout il euh, y avait rien de, de genre pas d'événement majeur qui faisait que genre j'étais pas bien, hein. c'est juste c'était un tout, et puis il y a eu le confinement et le confinement je suis rentrée au moins et clairement le premier confinement ça m'a un peu sauvée enfin dans le sens que ça m'a permis de vraiment pouvoir travailler les cours à distanciel euh, de plus avoir l'impression d'être isolée par rapport au reste de mon école parce qu'en fait tout le monde était isolé donc euh, donc voilà. Sauf que euh, ensuite, l'an d'après, j'ai gardé mon appart et j'ai rencontré euh, mon ex-copain qui était en coloc. Donc j'ai squatté euh, plus ou moins, enfin dans le sens bah j'étais très souvent chez eux, et il y a eu en plus le confinement, le deuxième confinement, donc j'étais tout le temps chez eux, et il euh, y avait d'autres potes qui squattaient aussi, et donc vraiment ça faisait une grosse coloc. Donc moi je considère que j'ai quand même été en coloc pendant un an avec quatre, enfin trois personnes, donc on était quatre. L'an d'après, euh, pour les six premiers mois, on avait décidé avec mon ex-copain de euh, prendre un appart ensemble et voilà, c'était. Euh génial, enfin genre la part était trop bien. Mais tout ça pour dire pourquoi je raconte tout ça, c'est que ça fait vraiment deux ans que j'ai pas vécu toute seule euh, je pense que vous avez un peu suivi euh, qu'au niveau de la rupture et tout ça a été très compliqué je vais pas trop revenir non plus trop sur ça parce que je pense que j'en parlerai plus dans un chit chat ou quoi, je veux pas genre euh, passer toute ma vidéo dessus, mais ça reste très compliqué, enfin franchement je suis encore assez fragile et enfin ça me fait bizarre de dire ça sur Youtube mais je tenais à l'avouer quand même, enfin à le dire euh, je pense honnêtement que ça, cette période va pas être facile, même si en fait, vivre à Paris, c'était vraiment mon rêve de petite fille et tout. C'est pour ça que je pense que YouTube, c'est un bon endroit, surtout que vous allez tous reprendre votre vie étudiante et tout, pour euh, bah, vous partager ma petite vie. Et je sais que c'était les vidéos que vous préfériez. Donc euh, je me dis, bon, dans mon malheur euh, d'être toute seule, il y a du bonheur peut-être pour vous. Et je pense qu'on va se soutenir tous ensemble parce que clairement, vivre tout seul, c'est pas facile. Je pense que je vais aller faire une petite sieste parce que vraiment, je suis explosée. Mais en tout cas, cette année, ça va être vraiment une année où je pense que je vais reconnecter avec vous si je peux. Enfin, je sais pas si vous m'acceptez. Et si c'est hyper clair mais euh, voilà je pense que je vais avoir beaucoup plus de temps pour euh, raconter ma vie sur youtube et pour euh, faire des vlogs peut-être moins de vidéos face cam mais pour le coup euh, plus des vidéos où je raconte ma vie parce qu'il bah, y a vous et il y a moi, enfin ma caméra voilà Par contre euh, on commence la vie solo, je dois genre défaire mon canapé. mais je sais pas comment on fait genre comment on fait, comment on apprend à défaire un canapé tout seul surtout Putain Oh merde. Non, moi, c'est Céleste. Ça faisait six mois qu'on s'était pas vu parce que Céleste a été en Lituanie. Mmh. Voilà. Là, elle est en stage en Belgique et elle est venue sur Paris. Et notre première soirée à Paris était mémorable. On enfin, va vous la raconter parce que ça n'avait aucun sens. Vas-y, ouais, si tu veux commencer le début de la soirée bah Déjà, on a commencé, je suis arrivée à 22h euh, sur Paris. Ouais, on n'a pas poté pendant genre 4h. Oui. Et puis après, on s'est décidé euh, <rire> à finalement euh, sortir. Et il était 2h du matin. 2h euh, euh, du soir, mat. Du coup, <rire> on a acheté fait... de l'alcool sur le trajet. Tout était fermé, ouais. en fait. Genre, on n'avait pas bu. Parce qu'on parlait et on a oublié de boire. <rire> Mince! Donc on a bu dans le métro. Donc on était là avec notre petit vin rouge et notre voilà. petit gobelet. Voilà. un peu tiède. <rire> Et là, on arrive, c'était une soirée d'archi en fait, où il y avait mon pote Rémi. Et tout le monde commence à nous donner des courses gratuites. Donc, déjà, on a vu. Euh... Déjà, on a caché un flash. Euh... Ah oui. Enfin, on a passé... oui Oui, oui. On a caché le flash. Euh... Ouais, on ouais. allait cacher un flash parce qu'on est des rats et qu'on voulait mal jeter à la poubelle le rentrant. Ah. Voilà, ensuite, on a passé la soirée. En vrai, c'était plutôt euh, fun. Ouais. Ouais. Genre, en fait, je me souviens plus tout ce qui s'est passé, mais juste, genre, la soirée était marrante. <rires> Et voilà, et à un moment, à 5h du mat', on sort, et on se dit, comme toute personne normale, on se dit pas, on va rentrer chez nous et tout. Et elle se dit, on va boire. Ouais, on est déjà <rire> éclaté. Je sais pas, va ça va sembler une bonne idée à ce moment-là, donc je dis, il faut qu'on aille trouver le flash, donc on retrouve le flash après maintenant, mm -hmm. dans le tir, où bon, on l'a foutu, genre, m'en étais pas où il était. Non, c'est le Céleste. C'est mon 5 heures, je m'attends. Oh, ensuite, qu'est-ce qu'on décide de faire, Pauline voilà. euh, Moi, je me dis, mais tiens, si on allait voir le lever du soleil à Montmartre, Montmartre qui est à l'autre bout de mon appartement et à l'autre bout de cette soirée qui était proche de mon appartement, là, s'en suit un chemin où je ne saurais dire ce qu'on m'a fait parce que j'avais pas de téléphone, cest à plus trop de batterie non plus. Si je pourrais dire « houleux ». Non, « houleux », je, vois, je vois, houleux », donc on a pris le métro. de <rire> Après, Céleste dit « on va aller faire un shooting photo dans un chantier ». Mais je voyais un chantier, il y avait une porte ouverte, il n'y avait personne. Et je non, elle ment, on a escaladé une barrière dans le marais, donc on a escaladé, je crois que c'était dans le marais. On escalade nos barrières et tout comme ça, nos petits grillages, elle en talons galéré j'étais en talon Tu peux pas avoir de la vertige, mais moi j'ai pas eu de vertige si... si bas Et après on se dit il faut sortir Sauf que ben, on avait plus envie d'escaler On fait quoi On rampe. Oh. Pauline que faites-vous J'ai des graviers <rire> J'ai des graviers en <rire> mon pantalon Faites attention Pourquoi t'as tombé questions. <rire> Mais Serais-tu un nouveau maquin de Jacques dans les graviers C'est un nouveau maquin. regardez moi dans le chantier. Je n'ai plus idée à part mon gravier. Mon gravier rose. Ah, donc après, on continue la voilà. marche, on se dit on va reprendre le métro pour aller à Montmartre. Et là, on croise qui Donc Pendant qu'un mec nous aborde et on essaie de se débarrasser de lui, on croise Rémi. Mais au milieu de Paris, ça ouais. n'avait aucun sens. Qui est, est tout avec du nous coup. Voilà. Et ils nous disent venez avec nous. Sauf que, entre temps, je me dis faut que je fasse pipi et tout, je sais pas quoi. En même temps on se dit "Mais non, on va aller à Montmartre sauf que le soleil était déjà levé, donc oui. c'est moi il est compte. On Il arrive à 10h à Montmartre. Ouais. On est barré Ouais, Quoi heures. On est 5h Ah non non on est rentré ici à 10h. Euh, on est arrivé genre il est. En vrai on a eu 4h 7h, à aller à Montmartre alors que genre, en ouais vrai oui. c'était 40 minutes de marche Mais, <rire> Mais en même temps dans le métro, on était là, on faisait des shootings photos et tout, on a fait ouais, des shootings photos vrai. dans le métro, on a fait des shooting photos euh, partout Et puis on savait pas trop où on allait, et puis, puis ensuite ouais. on s'est perdu dans le métro de Montmartre pour dire on va prendre un petit déj, je crois, on monte on était ouais. explosés, on n'avait plus de batterie. Mais attends, on s'est perdu dans le métro de Montmartre d'abord. Ah non Bah oui. On voulait. on n'avait pas payé le ticket parce que j'ai dit à Pops, ah oui. on paye pas. Elle adore me faire jouer avec ma morale, parce qu'elle sait que je déteste ça. Du coup je dis, hé hey, pop, si dans 5 minutes on n'a pas trouvé la borne, on y va sans <rire> Parce qu'on ne trouvait pas la borne. Et ensuite on arrive du coup au métro de Montmartre, et là il faut passer en fait. Sauf qu'il y avait le mec... Euh, du métro. Il y a, bah en fait il y, y a une vitre, il y a le mec, et là il y a les trucs pour passer. Et du coup je, je dis à pop mais on, comment on fait si il y a le mec, on n'a pas nos tickets et tout. Et, et là du coup, en fait il nous voit, enfin il ne regarde pas trop, il est en train de fouiller dans des placards et tout. Et du coup, là, je décide, je, je te dis quoi Je dis, faut plonger faut plonger Et là, elle me plonge sous les portiques Et, et j'ai vraiment glissé comme un pingouin, quoi Mais genre, il y a, y a des barrières en plus du portique Et moi, je lui dis, bah, je peux pas Et je peux essayer de passer Et genre, j'avais vraiment. Tout ah, mon corps Et elle elle le truc le moins discret Genre mes fesses passent bah pas, mes fesses <rire> ont pas passées, ma tête <rire> était coincée dans le portique Et en fait on se rend compte après que c'était pas du tout la sortie, et que là on est en train de re rentrer dans le métro, donc on fait le tour et en fait on sort. Mais on, bah, on a monté et... des escaliers pendant genre 5, 10 minutes quand même On prend notre petit déj machin et tout, petite photo, on se rend compte qu'on a plus de batterie, on rentre jusqu'à chez moi, je sais pas quoi, parce qu'on connaissait pas le chemin, donc on demandait à des gens. Et on arrive devant chez moi, on se dit, hum hum. C'est marrant, on n'a pas le code. parce que ça, j'avais oublié. On n'avait pas le code. Donc, euh, on attend, on essaie de les codes, on se souvenait quelques chiffres, mais ça marche pas. on se souvenait de tout, mais pas dans le bon ouais, ordre. Ouais, donc, on a trouvé une scène en fait, qui qu n'avait plus, plus, plus de batterie. Pareil. Donc, j'appelle la gardienne, enfin, je clique, elle sort, et me dit Qui êtes-vous Je lui dis J'habite au 6ème. Elle lui dit Bah non. Bah non. <rire> Moi, je suis la gardienne, t'habites pas là. En mode frère, je t'envoie de Je j'emménage aujourd'hui, euh, je ne connais pas le nom de ma proprio, mais je te dis que j'habite là, et surtout, euh, je, je n'ai pas de preuves. À ah part. Bah. Bon, après, c'est un mmh. peu la fin de nos aventures. -à on a dormi. Mmh. Et puis ensuite, on a mangé. Moi, j'avais la tête qui tournait et tout. Du coup, j'ai refait une sieste. Et là, on va sortir se balader. J'adore ma ouais. vie. Sinon, j'ai plein de taf. Hum. Hein. Mmh. Pas du tout les situation de demain. Petit haut. Thaïlandais. Non, balounais. Je, je porte aussi. que c'est Mon Donc je suis venue en rentrant du travail et du coup je n'ai pris rien à voir à ma brosse à d'encre mon... Et moi mon short et mon petit sac, je m'appuie pareil depuis le moment. Un truc qui m'a rentré ce sont mes lunettes et mes chaussures. Oui. On n'a pas beaucoup d'habitude que c'est On va faire le shooting photo de ça. Au boss céleste, on va bientôt vous faire un concours quand. Euh... J'aurais arrêté de ne rien faire sur mes réseaux sociaux. <rire> non mais il faut que je passe les trucs de Bali et après on va faire un concours. Donc. Allez voilà. vous abonner, c'est pas le tribu. C'est on le qu'au 3ème je peux pas faire genre je suis heureuse flambou. Comme la vie parisienne. J'adore, <rire> c'est okay. ah, une tâche. Voilà. Ah c'est pas, voilà. ah, pas une photo Ah c'est pas une photo J'étais super gênée, je que mes jouets ça Du coup, on continue à insulter pas donc moi je l'aime pas, j'ai jamais aimé. ce jour-là, dans les barrages, j'ai qu'elle soit Je 6 mois autres personnes africaines... Tu tout près de chez moi pas être passe On passe les frontières tropicales des Cou les gars je vous retrouve aujourd'hui on est mardi J'aime vraiment pas ma gueule aujourd'hui Je suis dans un moment vraiment bad mood euh, Je vais vous en parler un peu plus euh, tout à l'heure Mais euh, hier enfin avant-hier il y avait Céleste qui est venue euh, pour le week-end Donc c'était assez cool euh, franchement ça m'a fait du pain de l'avoir ça faisait 6 mois que je l'avais pas vue donc euh, assez cool enfin 5 mois et bref on en reparlera aussi mais euh, et hier je suis allée prendre un verre avec mes potes et j'ai passé ma journée à faire du montage à travailler et là je vais voir euh, princesse lily je sais pas si vous la connaissez mais c'est une jubeuse euh, à qui j'avais pas mal parlé enfin surtout tiktokeuse. voilà on s'est dit qu'on pouvait se capter puisqu'on était à paris euh, ensemble donc très cool euh, je vais y aller et puis euh, je vous retrouverai après pour euh, vous parler parce que là vraiment j'aime pas ma tête et en plus je suis en retard donc je vais prendre mon petit café et puis ça sert à rien que je me pose et que je vous parle et que genre je me sens pas en confiance donc on va aller euh par Lily et ensuite je vous raconte C'est euh, ah. un vlog en mode ouais. Sur ah, déjà, là. ça filme Oui, ça filme. Ouais. <rire> Alors là ouais. on est ouais. on a pris le truc tu le moins pas... cher de la tasse ouais. euh, de la carte. Non. parce que vlog en plus ouais. Je suis tellement gênée. <rire> ouais. Je dans les tons. Avant que la relation ne s'étiole, je profite fort. Alors là, on est en Paris. J'ai encore brûlé une caméra. Et euh... <rire> jamais la même. Parce que j'ai jamais de batterie. Et on attend le petit coucher du soleil. Je sais pas si ça va arriver avant. Ah J'espère. En fait, J'espère ah, qu'il va arriver. C'est quoi ça Pourquoi il y a ça sur ma vie les yeux plongés dans les tiens, avant que la relation ne s'étiole, je profite fort, m'imposer sur les hanches, on se tient tant que ça dure, mais tu sais je peux pas t'attendre. y attendre, y attendre, fille, attendre sourire, mais y'a que le tien qui m'attendre. S'il te plaît, sort de ma tête, je me sens comme un lundi matin. Je sais pas si ça peut rater mais je veux garder les yeux plongés dans les tiens. Là on va aller voir pour boire un petit verre. J'ai une, un une nouvelle caméra, là ça me, ça me motive à. Aujourd'hui elle a eu trois caméras, la gamme est devenue riche en forme. D'ailleurs, j'ai même pas de quoi payer le métro, je fais tout à pied. Avant que la relation ne s'étiole, je profite fort et je reste en silence, les yeux plongés dans les tiens. Avant que la relation ne s'étiole, je profite fort, m'imposer sur les hanches, on tient comme ça pue quand ça Ok les gars, j'ai jamais terminé ce vlog parce que je suis une grosse merde. On est vraiment hyper longtemps après donc je vais juste vous faire un petit résumé, surtout que cette vidéo est déjà assez longue. Mais c'est vrai que durant tout ce vlog et même depuis ce vlog, euh, j'ai un peu des baisses de morale. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans le prochain vlog parce que j'ai vraiment, euh, genre, parlé plus dans ce vlog-là. Et là, euh, enfin, genre, faut pas que ça s'éternise sinon euh, personne ne va regarder ce vlog-ci. Mais tout ça pour dire que j'ai me... enfin, un peu des baisses de morale, de confiance en moi... Des trucs pas hyper cool et c'est pour ça que j'ai un peu du mal aussi à filmer des moments de vie ou des trucs comme ça. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que cette première série à Paris vous aura plu. J'essaie voilà de mettre des petits moments de vie, des petits moments dans mon appartement. Je ferai un room tour, ne vous inquiétez pas quand j'aurai fait la déco, quand j'aurai le temps de faire la déco en attendant je vous invite à vous abonner à liker, euh, à me dire quel genre de contenu vous voulez voir sur Paris il y a des séries de vidéos qui arrivent normalement euh, que je compte travailler donc, euh, donc voilà je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bye